Nous allons maintenant aborder la question de la scolarisation des élèves en situation de handicap, les différentes modalités qui leur sont proposées concernant leur parcours scolaire. Alors, les élèves en situation de handicap peuvent, s'ils le souhaitent, solliciter la MDMPH. Alors, je rappelle que le M dans MDMPH signifie « Métropole, hein, C'est une spécificité dans le Rhône puisque nous avons le département et euh, la métropole. Donc on parle plutôt de MDMPH plutôt que de MDPH. Donc les élèves, peuvent, avec leur famille bien évidemment, vont solliciter euh, la MDMPH pour obtenir ce qu'on appelle un projet personnalisé de scolarisation. Alors ce projet personnalisé de scolarisation, c'est vraiment l'idée de, de coordonner de, de réguler leurs modalités de scolarisation. Donc, ils s'adressent uniquement aux élèves en situation de handicap, euh, sur demande de la famille, et euh, les propositions, euh, les, les modalités qui sont proposées, hein, on appelle ça une notification, euh, permettent aux élèves, par exemple, une orientation dans un dispositif collectif, un accompagnement par une aide humaine, euh, des aménagements, des adaptations pédagogiques, ça peut être aussi l'obtention de matériel pédagogique adapté ou une orientation vers un établissement médico-social et c'est ce que nous allons développer dans ce module. Alors, le PPS, quand même, c'est un document qui est écrit, hein, cette notification, la famille la reçoit. Euh, du coup, il euh, y a un modèle type, mais certaines MDPH peuvent euh, apporter des, des variantes. Hein. Euh, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez consulter donc ce, ce modèle de document de, de PPS. Donc Vous avez les coordonnées sur votre livret d'accompagnement. En sachant qu'actuellement, des démarches sont en cours et pour viser sur une simplification de ce PPS et que peut-être ces documents vont être amenés euh, à évoluer dans les, dans les années qui viennent. Euh, J'insiste juste aussi sur le fait que le PPS est vraiment élaboré par la MDPH contrairement à la mise en œuvre du PPS qui est, elle, élaborée par l'établissement scolaire. Mais nous y reviendrons dans un autre module. Alors, au niveau du, de leur parcours de scolarisation, hein, voilà toutes les possibilités pour les, les élèves en situation de handicap, alors deux grandes lignes quand même, vous voyez, hein, soit l'élève est scolarisé en milieu ordinaire, alors là pour le coup il est dans une école, un collège, un lycée, euh, généralement bien évidemment de son secteur, soit euh, l'élève peut être orienté vers un établissement médico-social. Donc c'est les deux grands axes des modalités de parcours et nous allons décliner les différentes possibilités. Alors la première possibilité, donc d'abord on va se concentrer sur les élèves qui sont scolarisés en milieu ordinaire. La première possibilité quand un élève est scolarisé en milieu ordinaire, c'est la question de l'aide humaine. Donc euh, l'accompagnement par un AESH. Alors on va faire vite parce que c'est pour vous un rappel, mais c'est vraiment l'idée que l'élève voilà, le, le, est dans une classe ordinaire avec ce, un ou plusieurs enseignants suivant son niveau scolaire. Et euh, il peut bénéficier d'une aide humaine individuelle s'il a besoin d'une attention soutenue et continue ou d'une aide mutualisée s'il a des besoins qui sont plutôt ponctuels. La deuxième compensation possible, qui peut être aussi surajoutée à l'accompagnement par un AESH, hein, euh, il n'y a pas d'exclusion entre ces, ces différentes compensations. La deuxième compensation possible, en milieu ordinaire, c'est euh, l'obtention de matériel pédagogique adapté. Alors, l'élève euh, va euh, généralement... Euh, faire une, donc une demande qui va passer par la MDMPH hein, pour avoir euh, ce, ce matériel adapté. Mais euh, avant, il faut analyser les besoins de cet élève et s'assurer qu'effectivement, c'est une demande, j'allais dire, qui est justifiée. Mais surtout, euh, c'est une demande qui va être réellement euh, euh, un outil pertinent pour l'élève. Je prends par exemple la question de l'ordinateur. Généralement, les élèves qui font une demande de matériel euh, pédagogique adapté, alors on dit MPA, les élèves qui font une demande de MPA bénéficient d'un ordinateur. Euh, pour utiliser l'ordinateur, il faut auparavant bien évidemment avoir fait des formations parce que euh, bah, l'outil n'est pas magique. Hein. Donc ça aussi, c'est des choses qui vont être prises en compte dans la décision d'attribution. C'est est-ce que l'élève a suffisamment de de compétences, bien évidemment, dans ce domaine. Et puis surtout, est-ce qu'il a quelqu'un qui peut l'accompagner pour, euh, pour utiliser cet outil Et notamment, je pense, là, c'est le rôle de certains ergothérapeutes d'accompagner les élèves. Alors, des exemples de matériel pédagogique adapté, euh, là, vous en avez plusieurs. Donc, ils sont prêtés à l'élève sur la base d'une convention de, de prêt avec la famille. Euh, C'est-à-dire que la famille signe cette convention et donc l'élève peut utiliser ce matériel à la fois à domicile et à l'école. Euh, quand il a terminé son, son cycle de formation, généralement c'est pour un cycle de formation, euh, le matériel appartenant à l'éducation nationale, l'élève doit euh, rendre ce, ce matériel. Euh, il faut savoir aussi que ce matériel est évalué chaque année lors des ESS pour savoir effectivement s'il est bien adapté et puis si son utilisation est réellement justifiée ou non. Alors voilà des exemples de, de matériel adapté, hein. vous voyez le plus courant c'est bien évidemment l'ordinateur portable, mais euh, certains élèves, euh, je pense notamment les élèves déficients visuels, vont utiliser un clavier Braille qui fait aussi partie du, du MPa. Euh, de la même manière, certains vont avoir besoin de logiciels spécifiques qui ne sont pas forcément euh, dans l'ordinateur type. Hein. Euh, certaines synthèses vocales, certains logiciels adaptés, par exemple, pour des élèves avec des troubles 10. On peut aussi avoir euh, des élèves qui vont avoir besoin de ce qu'on appelle des périphériques, c'est-à-dire des scanners. Donc là, vous avez le modèle du scanner à plat, mais aussi le scanner règle qui est beaucoup plus pratique et généralement utilisé par les, les lycéens et les collégiens. Euh, un autre exemple aussi, c'est euh, euh, certains élèves euh, en, dans les périphériques euh, ont du mal avec la souris. Je pense aux élèves avec une déficience motrice ou des problèmes praxiques, avec une dyspraxie, euh, vont avoir besoin peut-être euh, d'un autre outil. Alors là, vous avez en photo un joystick hein, qui permet du coup une manipulation plus facile euh, de, de la, que la souris. Euh, le dernier exemple, c'est le micro HF, alors là on en reparlera quand on abordera la surdité, mais pour certains élèves déficients auditifs, il est nécessaire que l'enseignant porte autour du cou ce, ce micro pour pouvoir en, amplifier le son et surtout euh, enlever les, les, les, dire, les bruits parasites et que ça arrive directement dans l'appareil de l'élève pour qu'il y ait une meilleure euh, écoute. Alors. Euh, ce matériel euh, pédagogique adapté, il faut faire attention à ne pas confondre avec le mobilier adapté. Hein. Le matériel pédagogique adapté dépend de l'éducation nationale, alors que le mobilier adapté dépend des collectivités euh, territoriales. Une autre euh, possibilité de, de compensation en milieu ordinaire, c'est ce qu'on appelle euh, l'orientation vers un dispositif collectif. Alors, les dispositifs collectifs s'appellent des unités localisées pour l'inclusion scolaire, ou ULIS. Donc là, les élèves sont orientés par la MDPH et euh, affectés ensuite par l'éducation nationale. Ça veut dire que euh, ce n'est pas parce que l'élève a la notification qu'il va immédiatement être orienté en dispositif ULIS. Il y a une commission euh, au sein de l'éducation nationale qui va lui permettre d'être affecté. Euh, généralement aussi, les, écoles, les élèves ne sont pas affectés dans leur école de secteur. Donc là, il faut mettre aussi en place un système de taxi pour accompagner l'élève dans le dispositif. Alors, ces dispositifs, ils existent en école, en collège et en lycée. Euh, chaque dispositif fonctionne à peu près de la même manière, c'est-à-dire que l'élève, dès que c'est possible, il est euh, dans sa classe de, de référence, sa classe d'appartenance, hein, qui est liée à son âge et à son, et à son niveau aussi, bien sûr. Donc, euh, euh, il a un enseignant de classe d'appartenance. Et puis, pour certaines matières, il va bénéficier du dispositif ULIS, où là, il y aura un enseignant spécialisé accompagné d'un AESH collectif. Alors, le, le dispositif lui-même, il accueille au maximum une douzaine d'élèves, à peu près, hein, de niveaux et d'âges différents puisque, par exemple, en école, eh bien, c'est des enfants de 6 à 11 ans hein, qui vont du CP au CM2 et euh, en collège, eh bien, c'est des élèves qui vont de la 6e de la à la 3e. À la euh, les élèves, donc, qui bénéficient de, de l'ULIS, euh, ils ont un enseignant spécialisé qu'on appelle un coordonnateur, puisque ce coordonnateur a plusieurs missions. À la fois, il va enseigner aux élèves au sein du dispositif, en faisant des adaptations. C'est un enseignant spécialisé, généralement, qui est coordonnateur du lycée. Il a aussi comme mission, bien, comme son nom l'indique, de coordonner, c'est-à-dire que chaque élève, finalement, va avoir un emploi du temps à la carte et donc l'enseignant, le coordonnateur va devoir être en lien avec l'ensemble des enseignants de l'établissement pour pouvoir euh, réguler l'emploi du temps et les adaptations euh, pour chacun des élèves qui, qui, est dans le, qui bénéficie du dispositif euh, l'AESH collectif a pour mission euh, d'accompagner tous les élèves du dispositif alors soit il les accompagne au sein du dispositif, hein, en lien avec l'enseignant spécialisé. Soit il peut, les, il peut accompagner les élèves euh, lorsqu'ils sont dans leur classe d'appartenance. Donc, pour résumer un petit peu, c'est vraiment l'idée que c'est à la carte. Hein, donc, on ne parle pas de classe, on parle bien de dispositif, puisque l'élève est attaché à une classe d'appartenance et il bénéficie, de l'enseignant spécialisé de l'AESH collectif comme compensation en plus de, de, de sa scolarité. Euh, à titre vraiment exceptionnel aussi, il est à noter que certains élèves qui bénéficient du dispositif ULIS peuvent aussi bénéficier d'une AESH individuelle. Ça reste quand même relativement à la marge. Euh, je pourrais ajouter aussi que euh, certains dispositifs ULIS, parce que dans les dispositifs ULIS, les élèves sont, sont regroupés, entre guillemets, avec des troubles et des besoins qui sont compatibles. Hein. Et certains dispositifs, notamment les dispositifs ULIS qui accueillent les élèves avec des troubles du spectre de l'autisme, peuvent bénéficier de deux AESH collectives. Pour certains élèves, le PPS, établi par la MDPH, euh, préconise, en plus de la scolarisation, euh, un accompagnement éducatif et, et ou thérapeutique. Donc, généralement, ces élèves sont accompagnés selon plusieurs modalités. Euh, donc, on vous a mis trois exemples de modalités. Soit un accompagnement par un CESAD, soit un accompagnement par un PCPE, ou alors euh, un accompagnement par des professionnels qui exercent en libéral. En sachant que, euh, pour les trois, les trois situations, une convention est obligatoirement signée avec euh, l'éducation nationale pour permettre aux différents intervenants, que ce soit le CESAD ou les professionnels en libéral, euh, d'intervenir au sein des établissements scolaires. Alors, le plus fréquent, c'est euh, l'accompagnement par un CESAD, qu'on appelle service d'éducation euh, spécialisée et de soins à domicile. Donc le, le CESAD, il comprend une équipe pluridisciplinaire, euh, composée de différents professionnels du médico-social, hein, ça peut être un psychologue, un kinésithérapeute, un ergothérapeute, une orthophoniste, etc., euh, parfois même aussi, ça peut être un enseignant spécialisé qui est aussi en renfort de, de cette équipe du, du médico-social. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire qui est rattachée à un établissement médico-social et qui intervient, qui se déplace, qui est mobile et qui intervient sur les différents lieux de vie de, de l'enfant. Alors différents lieux de vie de l'enfant, ça peut être à domicile, ça peut être sur des temps de loisirs, mais ça peut être aussi à l'école. Donc, généralement, un enfant qui est accompagné par un CESAD, hein, pour l'AESH, c'est aussi une personne euh, ressource importante, puisqu'il peut y avoir un, un partenariat et des échanges concernant les différentes prises en charge de l'élève, puisqu'elles se font euh, au sein de, de l'école. Alors, le, le CESAD, il a vraiment euh, euh, ce, ce, ce rôle... Euh, j'allais dire de proposer une, une prise en charge globale aussi, hein, puisqu'il y a différents professionnels qui interviennent, sachant que tous les professionnels n'interviendront pas à l'école. Hein. Certains aussi, euh, parfois c'est l'élève qui va aller euh, dans les locaux du CESAD pour bénéficier aussi de, de, de certaines prises en charge. Alors juste pour information, là on vous a mis euh, des exemples, parce que euh, certains CESAD, euh, ont d'autres noms, hein, voilà. donc notamment par exemple le S3AS qui est un CESAD pour déficients visuels, le CEF qui est un CESAD pour les enfants déficients auditifs, voilà, mais c'est le, le fonctionnement euh, d'un CESAD. Alors la deuxième modalité euh, évoquée, c'est euh, l'accompagnement par un pôle de compétences et de prestations externalisées, ce qu'on appelle un, un PCPE. Alors il faut savoir que les PCPE c'est relativement récent hein, puisque ça date de, de 2016 et ils ont un fonctionnement un petit peu plus souple, mais il faut aussi, comme les ça d'une notification par la MDPH, hein, euh, avec l'idée que euh, les PCPE ont été créés pour euh, bah, trouver des solutions euh, dire plus, ra plus rapides, plus adaptables, plus souples, notamment pour certaines situations complexes. Hein. Alors, euh, l'idée c'est que, alors il y a autant de fonctionnement presque de PCPE, j'allais dire, mais euh, un PCPE a, a cette souplesse, par exemple, de travailler bien évidemment avec des professionnels qui, sont, qui relèvent de l'établissement médico-social, mais ils peuvent aussi travailler avec un réseau de personnes en libéral. Donc, par exemple, un enfant qui serait déjà accompagné par une orthophoniste en libéral, eh bien, ça, on va créer ce, un réseau, un accompagnement, euh, à partir aussi de, de cet accompagnement orthophonique déjà mis en place. Donc les PCPE et les CESAD hein, ont la possibilité de venir dans les établissements, s'ils ont une convention, et peuvent être réellement des, des personnes euh, ressources. Euh, il en est de même pour la troisième possibilité, c'est-à-dire les professionnels intervenants en libéral. Donc je rappelle quand même qu'il faut obligatoirement qu'ils aient signé une convention avec l'éducation nationale. Euh, certains même vont pouvoir bénéficier aussi d'un d'un local à l'intérieur de l'établissement pour pouvoir faire la prise en charge individuelle de l'élève si c'est nécessaire. Mais euh, ces professionnels qui interviennent en libéral... J'allais dire le plus fréquemment ceux auxquels vous pourrez être confrontés, c'est notamment ceux qui accompagnent des élèves avec autisme. Il arrive fréquemment que des, par exemple des psychologues ou des éducateurs spécialisés qui accompagnent à domicile des élèves avec autisme, euh, en, enfin, signent une convention avec l'établissement et du coup puissent intervenir aussi au sein de, de l'établissement, à la fois dans un travail de prise en charge, mais aussi partenarial avec, avec l'équipe, pour proposer des, des, des solutions. Dans le département du Rhône, on voulait aussi vous parler de deux cités scolaires qui étaient un petit peu spécifiques. Euh, la première c'est la cité scolaire rené Pelet. Donc la cité scolaire rené Pelet, qui est située à, à Villeurbanne euh, accueille euh, des élèves de l'école élémentaire jusqu'au lycée professionnel avec cette particularité que la majorité des, des élèves accueillis dans cet établissement euh, et donc qui bénéficient d'une notification MDPH sont des élèves déficients visuels. Alors, le, le programme est le même que dans une euh, cité scolaire ordinaire, hein, mais euh, par exemple, si je prends les, les classes élémentaires, les effectifs sont très très restreints avec des enseignants spécialisés permettant notamment aux élèves, bien par exemple, pour certains, euh, d'accéder à la lecture en braille plus, plus facilement. Et tout au long de leur parcours hein, en élémentaire et euh, au collège et au lycée, des adaptations euh, seront faites aussi par des enseignants euh, spécialisés. La, la deuxième cité scolaire qui est euh, assez, euh, j'allais dire, originale, puisque... Euh, il n'y en, en a pas beaucoup, je crois même que sur le territoire national, c'est peut-être même une exception. C'est la cité scolaire Vignal qui se situe à Caluire. Et là, cette cité scolaire, elle accueille uniquement des élèves en situation de handicap, tout handicap confondu. Alors quand je dis tout handicap confondu, c'est des élèves en capacité de suivre les programmes euh, du collège et du lycée avec euh, un certain nombre toutefois d'adaptations. Alors, l'idée de, ce, de cette cité scolaire, c'est plutôt l'idée d'une passerelle, c'est-à-dire que euh, dans la démarche, ce n'est pas que l'élève rentre en sixième et termine jusqu'à en, enfin, jusqu l'obtention de son bac dans la cité scolaire, mais bien plutôt qu'à certains moments de leur parcours, des élèves aient besoin de venir dans cette cité scolaire qui propose beaucoup plus d'adaptation, beaucoup plus de compensation pour pouvoir effectivement après reprendre davantage un cursus ordinaire. Donc un certain nombre d'élèves avec des des troubles de santé invalidants, des élèves avec des problématiques motrices ou des élèves avec autisme. Et puis certains élèves avec des troubles psychiques et je pense notamment aussi avec des, des phobies scolaires euh, sont scolarisés dans cet établissement. Et donc il y a un pôle d'AESH qui accompagne euh, eh bien, les élèves euh, de façon euh, mutualisée.